Yeah Bonne année Alors, vous avez vu mon simulateur à la maison, c'est en ce moment un triple écran avec un trustmaster TX Racing. C'est un peu comme le T300RS qui est super bien, souple et tout à courroie. Et bien aujourd'hui, on va tester un autre truc. Aujourd'hui, on teste le... Viens, viens, Aujourd'hui, on teste le PNX... V10. PNX V10. Un volant pas trop cher, complet, avec pédale, boîte et tout. Présentation. Vas-y. Waouh PXN V10. Voilà. On passe en tonnes de câbles. Ça fait beaucoup de câbles. T'as pas de plays 7, c'est que avec une table simple, comme moi j'ai pour l'instant, c'est pour fixer la table. Silvio Ouais, deuxième Faites des gosses. Ah, c'est beau bon. Connecteur... Bon comme ça, ça tu verras comment il se remballe, si jamais c'est de la merde <rire> C'est beau, hein Ouais, en fait, tu peux régler, hein Ah ouais, je peux régler, la. tu du ressort... Ah, ah bah... oh ouais, putain Oh la et euh, Il est anti-dérapant. Il est anti-dérapant de ouf. Hein. C'est la même technique que le Thrustmaster, pas mal. Ah ouais, tu peux régler la hauteur par cran. Je pense que l'idéal c'est ça. Hein. Yeah le petit boîtier. Et tout ça pour 300 balles Oui. Le tout. Avec 3 pédales, bon. boîte de vitesse. Pour la pote, qu'est-ce que tu penses Ça a l'air pas mal, non Les ressorts sont pas trop durs. Ça a l'air plus dur que, la... que le G27 qui oui. est déjà trop mou. Bon, Ce qui est bien pour la lime, c'est que c'est accessible derrière. Il n'y a même pas besoin de, de démonter, de soulever le volant. <rire> Vas-y. Et tu branches. Donc ouais. c'est que sur l'appli alors bah, Tu peux le régler j'imagine. Il n'y a, que... a pas un driver sur le PC par exemple Il est capté il dans est... Aceto Corsa Oui, il est reconnu par Aceto Corsa. On n'a rien fait du tout, on n'a pas téléchargé l'application ni rien. Juste branché avec Windows 10. Voilà, l'application c'est juste sur le téléphone. Yeah. Monsieur Doriftosan, est-ce que vous êtes content de votre achat J'ai hâte. Bon bah premier test. Hein. Mm. Bon, tout fonctionne pour l'instant. Regarde, il n'y a même pas besoin de... D'initialiser les, les freins Ah bah c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses wow. wow. Eh bah, ben ouais, c'est rien à voir Il est trop dur Même euh, la même chose Bah je oui, forcément que... On venait de faire une pédale de frein sur le G27 avec un super ressort Un double ressort Qui imitait bien le piston Et là l'a plus c est trop molle c'est ça Et le volant quoi Tu driftes drift hop, tu peux Ah ça a l'air d'être de... bien oui, il est rapide hein Mais franchement, bon là je fais de la merde mais... <rire> Je vais essayer ça aussi craquant le volant la boîte, j'aime bien. Ah. Vous a la l'air de bien se placer. Oh, les freins. oh c bon. le frein. Oh, c'est mou. Le frein, c'est mou. Après, ça se Alors, tu sens, sens un peu l'écran. Moi, je pensais que c'était comme le, le mien, le TX. Mais non, c'est l'écran, tu vois. Ça, ça va pas. Mais t'as vu, il se place bien, hein, tout de suite. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Il est rapide hein, comparé à... Mais là, il y a le minimum force qui ne va pas du tout, là. Ça, craque, ça craquelle là. Oui, bah après, c'est du réglage. Il bah, faut le faire tout de suite avant qu'il crame. Là. Le retour, il n'est pas aussi fluide que... Il est aussi rapide que le TX, le Racing si, ou le Thrustmaster. Mais il craquelle un peu, c'est pas euh, courroie, c'est pas la courroie super tout. ça craquait un peu, tu sens les dents et tout. Sinon tout le reste, la boîte, les machins, tout ça c'est super efficace. À part la pédale de frein, il faudrait un mode encore comme tous les autres pédales où il n'y a pas de truc. Et on a cette personne qui normalement roule en S13, qui sait un peu drifter en vrai, qui n'y arrivait pas du tout avec le G27, un meilleur feeling avec celui-ci. Driftosan Ou pas non franchement ça va. Alors oh, les freins. Et là on le démonte déjà. C'est pas parce qu'il est cassé, c'est parce que nous on mode. On mode. Le frein, on le mode Hop, pour que, que ça, ça soit bien comme bien. un vrai frein. Là, on a enlevé un circlips. Je vais enlever les deux. Je ne vais pas m'embêter. Le truc, il est encore sous garantie, tu sais. Ouais. <rire> il est tout pété, votre machin. Noir Ça sort comme ça. Ah bah voilà. Ah bah attends, attends, attends. Je termine. À... Attends, je termine en ordre. Non, ça n'ira pas. Premier pas mode. Ici. Ça, c'est le... un ressort du G27. Ça ne rentre pas. Par non. contre. Il est trop gros. Il est trop gros. Ça y est, il est dedans. <rire> on a démonté le G27. On a trouvé des ressorts de la Nissan. Et on essaie de faire des modes voici l'idée normalement ça c'est le piston le ressort qui, qui est uniforme du début jusqu'à la fin ça fait quelque chose de souple et l'idée c'était d'ajouter un ressort un peu plus dur qui arrive à moins de 50% du freinage et là t'as un point dur comme un piston tu vois Voilà, as un double ressort le ressort comme ça, sauf qu'il faudrait un ressort avec un pas à inverser, je sais pas comment ça s'appelle, pour pas que, voilà. qu'ils rentrent les uns dans l'autre. Et ça, bon, on a pas, on a tout ça, on a des inversés mais ils sont plus gros. Voilà. Bref, on va essayer des trucs. Plume noire au mal large. On démonte le petit mode là. Le taquet. Ouah, wow, ça c'est le ressort à rajouter ça. C'est du balèze hein Ouais. Une... c'est pour régler la dureté du ressort. Les freins, il suffit de mettre des rondelles supplémentaires. Il faut tester là, déjà. Oui. Vas-y, freine. Ça, c'est le taquet, appuie à fond. Ok. Plusieurs fois, tombe dessus plusieurs fois. Petit ressort, petit ressort, petit ressort. Et à fond. Voilà. Déjà, par rapport à tout à l'heure, on n'avait pas de sensation dans la pédale. Test de frein. Maintenant Quand tu veux. Oui fort là. Oui, j fort. Euh, Essaye de progresser. Essaye d'aller jusqu'au petit ressort et de, ah, et de freiner progressivement jusqu'à ce que ça bloque pour voir. C'est pour tester les freins en fait. En ligne droite bien sûr. Et sinon là tu ressens bien le, le freinage du coup. Ah ouais grave. Ah putain, on a un frein, a un vrai frein. Ah, C'est pas mal. C'est parfait. J'aime bien. Du coup, on a corrigé le les, les, les petit défaut là, même pour une soirée. Quoi. Yes! alors ouais, Verdict, monsieur J'aime bien. C'est -ce oui. un peu oui. moins, quand même. La pédale de frein, elle est au même niveau que l'accélérateur. Uh -huh. Alors que normalement, l'accélérateur devrait être plus bas. Comme ça, quand, quand tu freines, oui. tu l'accélérateur juste à côté. Uh -huh. Pour faire ta longue pointe. Parce que là, c'est trop haut. Et du coup, parfois, tu peux passer en dessous comme ça. de point, pointe J'en profite aussi pour vous dire que j'ai plus de Facebook. On m'a piraté. Tant mieux, de toute façon, je voulais me casser. Ça me saoule. Et nouveau, ce week-end, dimanche 15 janvier, on va drifter à Chamblay, sur Circuit Arrosé. C'est une première, et là, on va tout démonter. Allez, à dimanche